Capricorne et ascendant Capricorne, voilà une petite vidéo pour vous, euh, pour vous parler de vos forces. Alors de la même manière qu'il y a quatre éléments, et eh bien vous avez quatre forces principales qui sont, euh, disons, qui construisent votre personnalité. Et on va commencer euh, par ce qui est une force et non pas du tout un défaut, vous êtes ambitieux. Vous avez de l'ambition, vous voulez grimper. Hein, à l'image de votre animal symbole, la petite chèvre qui grimpe, vous voyez, eh bien, vous grimpez les échelons euh, petit à petit, quel que soit le métier que vous avez choisi. Hein, vous allez grignoter euh, euh, des, des, des parts de pouvoir et vous allez euh, atteindre vos ambitions, atteindre vos objectifs s'il n'y a pas d'obstacle, évidemment, après les obstacles, bah, vous saurez vous les, les contourner, les gérer. Hein? Euh, mais bon, le moteur hein, dans votre vie, euh, bah, c'est l'ambition, hein? vous voulez réussir, vous voulez faire quelque chose de votre vie, euh, et ça personne ne pourra jamais vous le reprocher. Euh, on peut euh, reprocher l'ambition de certains parce qu'elle est dévorante et que elle euh, elle écarte tout sur son passage, mais ce n'est pas votre cas, hein. vous, votre ambition, elle est vraiment, euh, euh, elle s'accompagne d'une, euh, comment dire, euh, vous savez que le temps joue pour vous. <musique> Deuxième force, et, et alors vraiment pas des moindres, vous êtes persévérant. Et ça, c'est utile hein, pour atteindre vos ambitions. Euh, cette persévérance, elle vient du fait que vous êtes un signe de Terre et que vous êtes géré par Saturne, et que donc vous ne lâchez prise sur rien. Mais c'est pas dans la volonté, ni de posséder, ni de... Bon, alors peut-être de conserver, hein, c'est possible, vous êtes assez conservateur en tant que signe de Terre, mais bon, cette persévérance, malgré tout, c'est quand même une superbe qualité, parce que euh, bah, vous allez au bout de ce que vous entreprenez. Hein. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, vous n'abandonnez pas en cours de route, d'ailleurs vous n'abandonnez jamais rien, euh, dans la mesure où l'abandon est quelque chose que vous détestez, euh, que vous vivez euh, très mal, euh, même quand c'est vous qui abandonnez. Hein. Donc euh, bon, euh, je trouve que euh, cette persévérance, c'est vraiment l'une de vos plus grandes forces et je ne crois pas que euh, euh, quiconque puisse vous reprocher d'être persévérant. Au contraire, on ne peut que, que vous envier hein, cette persévérance. Mm. Une autre de vos forces, c'est votre sens des valeurs. Alors ça, c'est quelque chose qui est établi en vous probablement depuis l'enfance, ça vous a été transmis par vos parents et vous-même, vous, le, vous les transmettez à vos enfants. Euh, vous êtes très construit et euh, basé, cette construction est basée sur des valeurs euh, donc ou transmises par votre famille, ou que vous vous êtes construite vous-même, si vous avez eu une famille défaillante, hein, ça arrive. Donc euh, quoi qu'il en soit, euh, vous vous êtes quelqu'un qui ne va pas déroger euh, de ce sens des valeurs, qui ne va pas euh, s'en défaire parce que euh, bah vous tomberiez, elles vous font tenir debout hein, euh, ces valeurs et, et, et elles vous font aussi, elles vous aident à grimper euh, un petit peu euh, le, au sommet que vous voulez atteindre, en restant intègre, parce que cette euh, façon de, de conserver hein, euh, ces valeurs qui sont les vôtres, c'est une forme d'intégrité, euh, et euh, bon, c'est une grande force. Hein, euh, de nos jours où, euh, bon parfois hein, les gens font un peu n'importe quoi, vous, vous restez sur vos rails, vous avez une ligne de conduite et vous n'en ne vous euh, déviez pas euh, parce que vous vous sentiriez mal, vous vous sentiriez coupable, hein, vous culpabilisez facilement d'ailleurs. Mm. Enfin, on va terminer avec une qualité que beaucoup aimeraient avoir, euh, c'est la fidélité. Bon, ça va hein, avec le reste, avec la persévérance, euh, etc. Euh, donc vous êtes fidèle à vos principes, fidèle à vos valeurs, fidèle à et surtout à ceux que vous aimez. Hein, euh, disons que lorsque vous vous engagez, c'est du sérieux. Hein? tout est sérieux chez vous d'ailleurs, vous ne vous engagez jamais à la légère et une fois que vous êtes engagé, ben vous vous désengagez pas, ou alors ça va vous demander euh, euh, beaucoup beaucoup de, de force et de courage, euh, parfois c'est nécessaire, hein? mais euh, en général vous préférez euh, euh, subir, supporter, plutôt que de euh, de ne pas être fidèle à, à votre engagement. Euh, vous serez fidèle à vos idées, vous serez fidèle euh, en amitié, hein? euh, l'amitié étant une des pierres angulaires de votre vie, euh, même si vous êtes un peu insolitaire, vous avez quand même des amis, et vous leur serez d'une fidélité euh, à, parfois exceptionnelle, hein? parfois vous êtes euh, l'ami de toute une vie, euh, la mémoire de l'autre, euh, euh, bref, euh, cette fidélité fait de vous euh, une personne euh, euh, qui a beaucoup plus euh, de tendresse, d'émotion, etc., qu'on ne le pense, hein, parce que vous êtes en général un petit peu distant, un petit peu froid, mais bon, derrière tout ça euh, se cache justement cette fidélité euh, très forte à ceux que vous aimez.